Nous sommes le 1er janvier 2019 donc je vous souhaite à tous une excellente année tous mes voeux de bonheur santé et réussite et surtout au potager donc je voulais faire un petit point avec vous sur les cultures en cours donc là on commence par les poireaux qui sont pas très gros, qui continuent de pousser à côté de part et d'autre on a l'engrais vert qui est toujours assez petit parce que ce bac est quand même beaucoup à l'ombre, et qu'en ce moment, la lumière n'est pas très forte, parce que le temps est vraiment très brumeux, ou pluvieux, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ici, ça pousse un peu mieux. Donc là, on voit que les févroles sont bien sorties. On voit les deux rangs, maintenant. Donc la même chose à côté. Donc ça pousse toujours assez lentement, bien hein, sûr. Euh, mais ça pousse. Je vais essayer de repiquer mes salades euh, avant que les limaces me les mangent, parce qu'elles sont quand même pas mal attaquées. J'ai remarqué d'ailleurs que j'ai des... j'ai des, des salades ici, un peu partout, qui poussent. Euh, des graines qui sont tombées. Ici aussi. Là, je voulais vous montrer euh, mes oignons jaunes ici donc qui sont presque tous sortis ou ils sont sur le point de le, de le faire donc voilà on en a des très petits ici et d'autres qui sont plus grands comme, comme celui ci donc euh, les oignons jaunes ça pousse plutôt bien et c'est sorti euh, ils sont sortis assez tôt par rapport aux autres donc, euh, et notamment les rouges. Donc les rouges, euh, voilà, il y en a, mais c'est beaucoup plus long à sortir, apparemment. Je les ai plantés en même temps, donc euh, je pensais qu'ils sortiraient euh, en même temps, mais non. Donc ici, on en voit plusieurs. Euh, mais bon, c ça a l'air beaucoup plus lent à sortir. Là, ici... Donc, mon pied d'artichaut, eh ben, pour l'instant, il est toujours en forme. Donc, j'avais euh, resserré les feuilles pour protéger un peu le cœur. Et je vais vous montrer l'intérieur de la serre. Donc, avant de commencer, je voulais faire un petit coucou à Seb de Jardino Naturel. Donc, euh, bah, pour lui dire que euh, ces vidéos nous avaient manqué. Donc, je suis content d'avoir visionné la, la première euh, ce matin. Euh, suite à ces problèmes informatiques, donc euh, heureux de te revoir parmi nous. Donc, les échalotes par ici, donc moi euh, bon, ça pousse, hein, c'est pas, pas très rapide, mais je les ai plantés euh, beaucoup plus tard, alors je me rappelle plus à quelle période, mais je les ai plantés bien après euh, ceux qui étaient à l'extérieur. Donc là j'en ai qui poussent, voilà, ici aussi. Alors, je sais plus, hein. là c'est un mélange, comme j'ai pas noté ce que c'était, ça sera un peu la, la découverte quand, quand ça va pousser. Pour l'instant, je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai mis. Je pense qu'ici, on doit avoir peut-être un reste d'oignons jaunes que j'ai pas pu mettre ici. Donc là, normalement, c'est des oignons jaunes. Donc ceux-là, bah, ils vont bien pousser. On les voit tout le long, là, je, je, je les ai mis vraiment tout autour pour pas être embêté euh, si, euh, au moment où je devrais mettre mes, mes tomates, euh, mes plants de tomates au milieu. Donc ici, c'est plutôt de l'ail normalement par ici. Alors je crois qu'il y en a ici et de l'autre côté aussi. Mais là, il, ça a l'air beaucoup plus long à, à pousser. Donc, voilà, on voit que ça sort. Voilà, on voit. Donc c'est un petit peu plus lent mais ça continue de pousser. Donc euh, bah, c'est plutôt bien pour l'instant. J'espère que euh, pour une fois j'aurai des récoltes qui seront euh, beaucoup plus jolies que, que les précédentes. Les seuls alias que je réussissais, c'était les oignons rouges, mais qui n'étaient pas non plus d'une taille exceptionnelle. On va voir la différence cette année. Donc mon deuxième pied d'artichaut, mes boutures de lavande qui continuent de pousser. Bon, là, j'ai pas mal de choses qui sont mortes. Ici, donc ça, c'est les, les arbousiers. Arbousiers, ici. Là J'en ai un là, un là. J'en ai, ai un aussi, ici. Comme j'ai deux variétés, je pense que j'ai fait euh, des boutures de, des deux variétés. Donc, maintenant, on va se diriger vers la maison. Euh, je vais vous faire un petit suivi de, des plans que j'ai protégé cet hiver, notamment les piments et poivrons, ainsi que les tomates et les coqueries du Pérou. Donc on fera aussi un petit suivi des semis de piments et poivrons, ainsi qu'un suivi de, des endives. Euh, je voulais vous montrer euh, un petit ajustement que j'ai fait sur ma culture euh, d'endives. Donc euh, j'avais initialement positionné euh, un sac poubelle un ami abonné belge m'a conseillé de plutôt recouvrir de journal donc moi je pas j'achète pas le journal mais j'ai mis une revue en fait publicitaire dessus pour les protéger donc je vous montre où on en est voilà donc, vous voyez ça ça pousse gentiment donc on va voir on va voir ce que ça donne je pensais que ça serait un petit peu plus dru mais on va voir comment est-ce que ça, ça évolue, mais toujours est-il que ça pousse. Voilà, donc pour l'instant je suis assez content de, du résultat. Voilà, donc euh, c'est la température que j'obtiens en ce moment. Donc elle, elle est aux alentours de 10 degrés, donc 9 degrés, 5, c'est entre 8,5 8, et 10 degrés que, que j'obtiens ici dans, dans ce garage. Qui est isolé, mais qui n'est pas chauffé, bien sûr. Un petit point sur mes plants de poivron piment et de coquerets du Pérou et de tomates. Donc on voit que les coquerets du Pérou bah, ils poussent plutôt pas mal. Donc ils se tournent vers la lumière, bien sûr. Je subis une attaque de pucerons. Donc il va falloir que je les retraite à nouveau au savon noir. Donc les dosages que j'ai mis, je pense, sont insuffisants. Donc là, on voit j'ai des pucerons tout le long de mes tiges là de, de tomates malheureusement j'ai l'impression que on a, le savon a quand même endommagé la, la plante ici donc on va voir euh, on va voir si elle s'en sort ou pas j'ai des repousses au niveau du, du bas du pied donc euh, bah, ça continue de pousser mais euh, bon on a, on a quand même ce souci de pucerons je pense qu'était au départ sur mes piments Bon, alors, j'ai certains pieds qui, eux, de toute façon, avaient les, les feuilles qui n'étaient vraiment pas belles. Euh, donc, euh, je ne sais pas s'ils vont, vont repartir ou quoi. J'ai quelques petites feuilles qui repartent ici. Donc, euh, on va voir. Ceux-là sont beaucoup plus jolis. Donc, mais on voit qu'ils ont tendance à se faire bouffer, en fait. Donc, euh, pareil, je vais... Là, c'est du piment de Cayenne. Donc euh, bon, les piments poussent, mais euh, je les récupère pas, là. le but c'est de les faire passer l'hiver, pas de faire une récolte de piments. On voit que ça continue de, de pousser, hein. on va dire les, les quatre plants qui sont là sont quand même beaucoup plus jolis que euh, celui-ci qui était déjà un petit peu malade dès le départ. Donc euh, bon, Alors, Je leur ai mis des billes d'argile pour éviter que l'aune s'évapore trop vite et... Et éviter aussi de faciliter le développement des pucerons. Donc je vais continuer à les traiter en augmentant les doses de savon noir et éventuellement en ajoutant de l'ail que je ferai infuser dans le savon noir. Suivi de mes semis de poivrons et piments, donc comme vous voyez c'est assez disparate. Pour certains, certaines variétés, j'ai les trois qui ont germé, certains un seul, comme là. Donc ici j'en ai deux. Ici, j'en ai un, mais vu la tête qu'il a, il ne va pas se développer, celui-là. Parce que quand il pousse, en général, les feuilles sont quand même assez grandes. Euh, et là, elles sont minuscules, donc euh, j'ai un doute. Je vais le laisser, de toute façon, ça, ça ne gêne pas. Mais euh, je pense que lui, il ne va pas se développer. Ici, il a aborté. Donc euh, là, pareil. Donc J'ai appris par des amis potagistes... Euh, qu'il fallait mettre au congélateur pendant deux jours ou pendant une semaine au frigo les graines avant de les, les utiliser. J'étais pas au courant de, de, de cette subtilité. Euh, donc euh, bah pour mes prochains semis, euh, c'est ce que je ferai. Donc euh, là, j'avais déjà euh, refait d'autres semis pour euh, bah essayer de compenser ceux qui n'ont pas levé. Puisque le but du jeu, c'est à terme d'avoir 22 pots de, de poivrons et piments. Donc, euh, parce que j'ai 22 emplacements dans mes bacs de culture. Donc on verra euh, ce que j'arrive à obtenir. Là j'ai à peu près une dizaine de, de plants qui sont viables. Donc euh, on va les laisser euh, continuer à pousser. Je dois préciser que, étant donné que ce sont des plants assez hâtifs que, que j'ai débuté le 3 décembre, euh, je suis obligé de donner un appoint en, en lait horticole. Euh, parce que euh, sinon, bien sûr, ça ne pousserait pas bien. Donc j'éclaire euh, pendant actuellement 7 heures, euh, de 17 heures à minuit. Donc j'ai un minuteur qui, qui déclenche euh, l'éclairage. C'est juste un appoint, hein, bien sûr, de LED pendant 7 heures. Donc euh, cet appoint, je le diminuerai euh, plus on avancera dans la saison. Euh, plus les jours vont rallonger, euh, moins j'aurai de, besoin de lumière supplémentaire euh, artificielle. La température, c'est la température ambiante, donc elle est de 22 degrés la journée et de 18 à 20 degrés la nuit. Donc je n'ajoute pas de source de chaleur spécifiques comme des coussins chauffants ou autres sur mes semis. Le but, c'est qu'au mois de mars, je sois capable de sortir mes étagères à semis avec la porte en polycarbonate que je placerai devant pour les protéger de, du froid. Et euh, éventuellement, à cette époque là, j'aurai un système de régulation de, de chaleur donc euh, qui me permettra de, de garder une température minimum euh, pour ne pas perdre mes semis. Donc euh, ça se traduira par euh, l'installation de, de ventilateurs euh, pour extraire euh, l'air chaud et sans doute de coussins chauffants pour faire un appoint en cas de température vraiment trop basse. Le but ce n'est pas de dépenser de l'énergie à tort et à travers, donc ça sera vraiment plus une sécurité, dans le sens où on, je ne sortirai mes semis que quand le, le temps sera vraiment clément, donc, et notamment quand le soleil sera présent. Donc j'espère ne pas avoir besoin de, de chauffer, euh, mais au cas où, euh, j'aurai toujours ce petit appoint qui me permettra de, de garder euh, mes, mes semis euh, protégés euh, en cas de, de baisse euh, brutale de la température. Voilà. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air euh, si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore euh, déjà fait. Donc, euh, Je vous souhaite encore euh, une très bonne année 2019. Euh, et surtout au potager. J'espère que nos récoltes seront au moins aussi bonnes qu'en 2018, euh, voire mieux. Euh, bon, il n'est pas interdit de rêver, donc euh, voilà. A bientôt